de l'oxygénothérapie pour votre cerveau et pour votre corps. Donc Stéphane est spécialiste en oxygénothérapie hyperbare dans le domaine du bien-être et tu es dans le 15e. Tout à fait. Voilà, donc déjà je vais vous partager comment j'ai rencontré Stéphane. En fait, moi j'étais aux États-Unis et je voulais en rentrant en France pour me détendre, faire une cure d'eau cacoune. donc c'est en Hongrie. Donc c'est à base d'oxygène dans l'eau. Et comme je n'ai pas pu y aller faute de temps, j'ai regardé sur Internet et j'ai cherché vraiment des heures et des heures et je n'ai pas trouvé beaucoup de choses sur l'oxygène, surtout des soins, enfin des choses qui ne me convenaient pas. Et je suis tombée sur Stéphane et son centre. Donc euh, j'ai testé le, le jour même où je suis rentrée des États-Unis, j'étais en plein jet light et c'était vraiment très très désagréable et inconfortable. Et juste après la séance, je me, sens, je me suis sentie mais vraiment euh, super bien, même encore mieux que dans mon état normal. Et euh, j'ai pu optimiser mon, mes, mes effets sportifs, c'est-à-dire que j'aurais été incapable de faire un footing en, en sortant de l'avion. Et là, en fait, c'était euh, génial. Donc euh, voilà, comme ça, vous connaissez la petite histoire. N'hésitez pas à poser vos questions et on va déjà demander à Stéphane de se présenter et euh, nous dire comment tu en es arrivé là à oui. découvrir. <rire> Merci, Merci de m'avoir <rire> Merci à tous. Euh, en fait, l'oxynothérapie, c'est un ami qui me l'a fait découvrir il y a trois ans. Nous sommes partis voir nos collègues en Espagne, nos confrères, et qui, eux, avaient déjà un premier centre. C'était vraiment très précurseur, ils étaient précurseurs en, en Europe, sachant que c'est une technologie qui existe depuis euh, presque du XVIIe siècle. <rire> Sous la forme du bien-être, ça fait quasiment une quarantaine d'années euh, que ça existe sur le marché euh, dans le monde. Euh, donc, j'ai découvert ce produit-là, et euh, nous avons eu la chance d'être accompagnés par un professeur euh, en... Euh, de Nantes, un professeur spécialiste de la chambre hyperbar médicalisée qui nous a accompagnés pour justement apporter tous les effets dans le bien-être sans être dans le médical. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est un caisson hyperbar C'est <coughs> qu'on euh, est allongé, on est assis, juste pour qu'on se visualise et qu'après on puisse comprendre Tout à fait. En fait, nous avons deux types de caissons. Il y a le caisson donc, allongé et assis. C'est uniquement le, la différence de position. La technologie reste la même. Donc, on est à l'intérieur de ce, de cette, on appelle ça une chambre, en fait, une chambre hyperbare. Nous sommes enfermés donc avec une, un système qui se fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, car on peut l'utiliser tout seul. Donc, cette chambre va être gonflée à 1.3 ATA. Sachez que dans un avion, c'est 1.2 ATA, c'est la pression qui est à l'intérieur de l'avion. Donc, on n'a pas de pression vraiment au niveau de la cage thoracique, puisqu'on est juste à 0,1 au-dessus euh, que Mais on sent pas la pression. Exactement. C'est juste qu'il y en a une, mais on ne la sent pas. C'est ça. De là, cette chambre va être gonflée jusqu'à cette pression-là, puis l'air va s'échapper et va maintenir cette pression-là. Et vous allez respirer avec une lunette à oxygène que nous mettons au niveau du nez, euh, 97% d'oxygène. Donc cet oxygène n'est pas pur, donc nous n'utilisons pas de bouteille à oxygène, mais nous utilisons un concentrateur d'oxygène, ce qui fait qu'il va prendre l'air ambiant, il va le décontaminer jusqu'à atteindre 97% d'oxygène. Très bien, là, comme ça on sait ce que c'est. Voilà. Je te laisse continuer, excuse-moi, je t'écoute. Non, non, mais <rire> pas de soucis. Donc, le fait, la, la, pourquoi la chambre hyperbare a ses effets, par exemple, tu disais, le, au niveau du jet lag, c'est parce qu'en fait, dans un avion, on est dans un recyclage d'air. C'est-à-dire qu'en fait, l'air va être retravaillé, retravaillé tout le temps. Donc, on va perdre au niveau de l'oxygène. Après, on a l'horloge biologique, qui fait qu'au niveau de, selon dont on vient de quel pays, l'horloge biologique va travailler différemment. Dans la chambre hyperbare, on est sur un renouvellement d'air. Ce qui fait que l'air qui va être insufflé, donc je ne parle pas de l'oxygène, mais l'air qui va être insufflé pour justement pouvoir monter la chambre à 1.3 ATA, va être renouvelé puisque une fois que la chambre va être en pression maximale, deux petites valves vont s'ouvrir pour maintenir la pression. Ce qui fait que tout le dioxyde de carbone qu'on va rejeter va être en permanence et être expulsé de la chambre hyperbare. On parlait du jet lag. Pour faire le jet lag, il y a deux techniques. Par rapport à la France, il faut la faire comme tu as fait quand tu arrives des États-Unis, c'est-à-dire quand on arrive de l'Ouest, il faut le faire en atterrissant. Si on va dans l'Est comme la Chine euh, ou l'Asie, euh, il faut le faire avant de décoller. Donc ça va vraiment nous aider à ne pas avoir le contre-coup euh, d'un changement d'horaire et de l'avion. Tout à fait. En fait, l'oxygène que tu vas perdre dans l'avion ou que tu as perdu, on te le redonne. Hmm. Donc on le remet, puisque encore une fois, comme on était dans le recyclage d'air, automatiquement, tu as perdu de, euh, quelques pourcentages d'oxygène. Le fait d'aller au niveau, par exemple, l'Inde, euh, c'est à peu près 12 heures de vol selon où on va, il faut penser que là, on va charger justement un peu plus le corps au niveau de l'oxygène, donc on va lui en donner un peu plus. Ce qui fait de ce qu'il va perdre pendant sa période de vol, c'est comme s'il n'aurait fait qu'une heure de voiture. Mmh, D'accord, donc on a vraiment, c'est vital pour nous, en fait, l'oxygène L'oxygène est vital pour l'ensemble du corps, pas uniquement pour respirer au niveau des cellules, au niveau du, du sang, du cerveau, euh, tout ce qui est cartilagineux, tout, tout ce qui est cérébral, tout ce qui est musculaire. Il faut savoir que n'importe quelle partie de notre corps a besoin d'oxygène. Que ce soit autant sur le côté neuronal que le côté respiratoire. Sachant que la chambre hyperbarque, c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas faire l'amalgame. On a, ne va pas améliorer la respiration. Tout à l'heure, tu parlais du sport ça t'a pas amélioré la respiration. Non, mais, muscles. mais musculairement, voilà, exactement. Ils, sont plus, ils étaient plus oxygénés, enfin, plus mon ça. corps était plus… C'est-à-dire que ton corps n'a pas souffert de, mmh, ce, de, voilà. de ce vol, parce que justement, il était oxygéné pour pouvoir justement euh, absorber ce que tu vas lui demander en effort par rapport à ton footing. Donc, ça veut dire quoi par rapport à toutes les personnes Parce que moi, j'ai récupéré très vite parce que j'ai une excellente hygiène, euh, hygiène de santé et je suis en bonne santé. Et pour ceux qui ont des problèmes de santé, comment ça se passe Alors, le mot problème de santé, il ne faut pas qu'on rentre dans le côté médical. C'est surtout ça qu'il faut faire très attention. Après, les effets qu'on va avoir au niveau de, de la chambre hyperbare, si on les prend, on va les détailler un petit peu. Donc, on a le jet lag, hum. on a la fatigue, on a le sommeil, on a tout ce qui est neuronal et tout ce qui est physique. Donc le stress en fait partie ou pas Exactement. C'est-à-dire que les gens qui, sont, qui font des burn-out, l'avantage avant, d'être dans la chambre hyper barre, alors nous, on a rajouté une petite chose en plus, c'est qu'on a un casque de musique qui atténue les bruits extérieurs et une tablette. Ce qui fait que la personne qui est à l'intérieur s'isole complètement et permet en fait d'être complètement dans une bulle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande gentiment de ne pas euh, utiliser le téléphone. Moins on utilise notre cerveau, plus il va s'oxygéner. Mais oui, tu veux dire, dans le caisson, dans le caisson. Euh, mieux vaut être tranquille et ne rien faire que d'utiliser le téléphone et travailler parce que notre cerveau, sinon, il va utiliser aussi l'oxygène. Bah, il, il va consommer ce qu'on va lui donner en plus. Donc, mmh. il va travailler parce que même serait-ce on parle souvent des migraines. Voilà, ça, nous, c'est un système anti-migraineux Parce que justement, le fait d'avoir la lunette à oxygène va monter par le canal carpien. Donc, automatiquement, on va oxygéner le cerveau. Oui, c'est vrai qu'on le sent aussi. Moi, je le sens. C'est ça. Parce qu'en fait, euh, une migraine, si je schématise, hein, je vais sans aller sur les, les foudres des personnes, euh, il faut, euh, le, quand on regarde un écran et qu'on a mal euh, au cerveau, qu'on a des migraines, c'est aussi simplement le cerveau qui est privé d'oxygène. Ouais. Donc le fait de le réoxygéner. C'est pour ça qu'en 45 minutes, euh, pour des personnes qui sont atteintes de migraines chroniques, la migraine s'arrête. Ça ne s'arrête pas sur un terme à long terme, on n'est pas un médicament, mais... Les gens qui se tapent la tête contre les murs, ça l'arrête en au bout de 45 minutes. Et ça dure combien de temps de Alors, là, la, la, séance la séance dure entre une heure à une heure et demie. Alors, je vais faire la petite euh, aparté. C'est qu'il y a à peu près quelques mois, Justin Bieber a, mis, a, a tweeté qu'il dormait dans sa chambre hyperbare. Donc, euh, mes amis m'ont dit, il ouais, faut absolument poster euh, Justin Bieber, c'est une pub. Je non, surtout pas. Parce que ne faut pas dormir dans une chambre hyperbare non médicalisée. C'est pas pour pas faire l'amalgame avec Michael Jackson. Voilà, ça c'est vraiment les deux choses complètement différentes. Et on a eu la chance, c'est que deux jours après, un professeur lui a répondu sur Twitter en lui expliquant que au bout de deux heures de notre technologie fait que le corps a pris le maximum. Donc il peut, ça ne sert à rien de dormir dedans. C'est-à-dire que les deux heures, on a rempli l'oxygène que le corps avait besoin. Qui ne pouvait pas prendre plus, quoi. Exactement. Ça. ça servait strictement à rien. Donc là, après, on a publié comme quoi avec l'avis le, médical, on est toujours nous accompagnés d'un avis médical pour vraiment montrer que déjà, il y a des, beaucoup de professeurs qui s'intéressent énormément à la chambre hyperbare et que non médicalisés, et que ça apporte beaucoup. Il faut aussi voir euh, au niveau, euh, de, justement, de tout ce que... Euh, en général, c'est entre 60 minutes, le minimum, et 90 minutes. Moi, j'avais fait une heure et demie d'entrée parce que j'étais persuadé que ça allait me convenir, mais j'ai une belle surprise quand même. On oui, sait. parce que c'est long. C'est long, une heure et demie. Et quand on n'est pas habitué, même les gens qui sont habitués, euh, en général, une heure et demie, on s'en sert vraiment pour des grands sportifs qui ont vraiment besoin ou de se préparer pour une, une compétition ou pour euh, faire de la récupération. Et comment ça se passe pour euh, des sportifs qui ont vraiment, euh, qui vont faire une compétition Admettons qu'il y a un sportif qui doit faire une compétition pour être optimal. Qu'est-ce qu'il va faire Alors, Par exemple, un marathonien. On va okay. prendre l'exemple d'un marathonien que je suis en train de préparer à un monsieur d'un certain âge. Pour le marathon de versailles dans 15 jours euh, on va faire en fait six séances avant c'est à dire qu'en fait il va faire ses entraînements tous les jours normalement donc soit il fait un avant la séance soit après sa séance à lui et il vient faire une heure et demie tous les jours juste avant la compétition alors on a mis aussi euh, sur notre euh, sur notre facebook euh, que euh, notre système n'est pas du dopage parce que beaucoup de gens font l'amalgame avec ça. Et donc, nous ne sommes pas dans la liste de dopage. l'oxygène en même temps. Exactement. Mais en fait, c'est parce que l'amalgame fait avec les cyclistes. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des transfusions pour réoxygéner le sang. Ah, ouais, d'accord. Donc, il ne faut pas faire cet amalgame. Nous, on ne fait que respirer 97% d'oxygène. On réoxygène le sang et l'ensemble du corps, mais uniquement par les voies naturelles et non pas par une transfusion sanguine. Donc ça, nous, on l'a mis sur notre Facebook, justement, que euh, l'Agence nationale euh, internationale du dopage, nous ne sommes pas euh, dedans. Donc, ce sportif-là, je vais le préparer. Donc, il fait ses entraînements, donc il va voir lui. Alors, pourquoi on le fait tous les jours C'est un peu comme une montgolfière. Une montgolfière ne peut pas aller à son altitude du premier coup. Le corps, c'est pareil. C'est-à-dire que la première séance, on va remplir une première fois d'oxygène. Le sportif va faire sa séance. Il va commencer à enlever une partie de l'oxygène, mais il va enlever son mauvais oxygène. C'est-à-dire qu'il va aller prendre l'oxygène de la veille, qu'il a pris, ou euh, de la séance qu'il a pris avant de faire. Et après, la séance d'après, on ben, remettra encore une couche. Donc, à chaque fois, il va éliminer un oxygène, on va dire, entre guillemets, un peu mauvais, mais il va surtout oxygéner les endroits où il a besoin. Alors là, ça va être au niveau surtout des jambes, au niveau du dos, au niveau musculaire, au niveau cellulaire et au niveau cartilagineux. Donc, pour éviter les tendinites, pour éviter les claquages, ça va permettre que son corps, quand il va commencer à rentrer un peu dans le dur, l'oxygène va lui permettre de pouvoir avoir, alors, pas une marge de manœuvre, mais surtout de ne pas avoir d'incident musculaire ou, euh, ou, euh, ou une foulure ou des choses comme ça. D'accord, et après, est-ce qu'il doit faire des séances Alors, juste après, il le fait, parce que justement, et ça, comme il va vraiment aller dans le dur, puisque la compétition, c'est vraiment le dur, euh, bah, le fait de faire une heure et demie après euh, la compétition, dans les 24 heures après la compétition, on va réoxygéner l'ensemble de son corps, donc tout ce qu'il a surconsommé, puisqu'il qui va quasiment plus rien avoir, ce qui fait que tous les muscles atrophiés vont être réoxygénés cinq fois plus vite qu'une récupération classique. Et pour ceux qui font des insomnies ou du stress, parce que tu vois, regarde, c'est avant-hier. Oui. Avant-hier, moi, j'ai fait une insomnie, ça m'arrive très rarement, mais j'ai pensé bizarrement à tout le travail que j'avais à faire et j'en ai tellement pas dormi que je me suis levé pour faire mon travail. Et le lendemain, je me suis dit, mais comment je vais faire pour passer une journée normale Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une séance et ça a fonctionné aussi. C'est ça. Bah, en fait, encore une fois, euh, on consomme beaucoup la nuit. Le cerveau travaille beaucoup. On est, on est vraiment même l'encore. Euh, en fait, il faut partir du principe que l'oxygénothérapie va aussi avec tout ce qui est alimentaire. C'est-à-dire que oui. si on mange trop le soir, euh, il faut vraiment... Il y a un équilibre. Donc, ce n'est pas la solution miracle, hein, l'oxygénothérapie pour bien dormir, mais le fait d'oxygéner les cerveaux permet qu'il va moins réfléchir au niveau de la nuit. Donc, le sommeil va être équivalent, mais plus profond. C'est-à-dire que des personnes qui dorment 3 ou 4 heures, ben, ces 3 ou 4 heures, ils vont vraiment se reposer et non pas vraiment en passer deux à travailler du cerveau. Mmh. D'accord. Et il euh, y a Star Wars qui dit « Je trouve ça très bien, mais dans la vie normale ». Alors, je ne sais pas ce que tu entends par là. Ça veut dire au quotidien bah, Au quotidien, encore une fois, il faut voir vraiment ce que qu'on a besoin. Euh, ce n'est pas se dire, je fais ça juste pour le faire. C'est vraiment, vient chercher une solution. Euh, alors, la solution, elle n'est pas 100%. Euh, parce que chaque personne a, une. on parlait de l'hygiène de vie, chaque personne a son hygiène de vie, chaque personne a des gens qui fument beaucoup. Il euh, y a des gens, donc ça, c'est vraiment, après, ch chacun doit écouter son corps. C'est pour ça que nous, on fait toujours une première séance ce qu'on appelle le one shot, ce qui fait que pendant 3-4 jours, le corps va travailler et c'est les personnes qui vont nous dire « Waouh, j'ai travaillé plus là-dessus, plus là-dessus. » Et après, on commence les protocoles. Et par exemple, tu aurais des retours de personnes que tu as déjà eues qui, bah, qui t'ont dit des choses qui t'ont marqué au point de les partager là. Euh, Tout à l'heure, on a eu un appel avant de commencer. Oui, oui. euh, c'est une dame euh, qui est de Reims euh, qui a eu deux cancers. Euh, le deuxième cancer, malheureusement, euh, la, la chimiothérapie lui a détruit la fleur intestinale. Elle était dans un état vraiment euh, pas possible. Donc, chambre bas je l'ai livré chez elle, euh, je l'ai loué pendant un mois, donc elle a fait pour le louer. Voilà. Nous, il y a le centre, et on le loue parce que pour des gens qui font des protocoles, venir tous les jours à un endroit, c'est très compliqué. Mmh. Comme pour les enfants autistes, mmh. c'est des protocoles qui durent 45 jours, mmh. donc c'est très long. Donc là, pour cette dame-là... Et donc, je lui ai loué le caisson et je lui ai livré à Reims le caisson. Et euh, au bout d'un mois, je, je suis revenu et elle me dit euh, « Merci, vous m'avez sauvé la vie. »« Excusez-moi, je ne comprends pas. Ben, » Au bout de dix jours, en fait, elle a fait une hémorragie interne, sauf qu'elle ne s'en est pas aperçue du premier coup. Elle s'en est aperçue au bout de deux jours et demi. Et elle a été à l'hôpital. Et les médecins, ils ont dit ben, « Vous devriez être morte. » Mais comme on avait oxygéné depuis dix jours son sang, ce qu'elle a perdu au niveau de l'hémorragie, a permis de maintenir son corps en action pour aller jusque là-bas. Donc là, elle m'a rappelé parce qu'elle a une deuxième une petite vue, donc ça fait sept mois qu'on avait fait de la chambre hyperbare. Et là, on lui a proposé de financer de nouveau un mois de location de caisson. Donc, on va lui refaire. Et là, elle était même déjà souriante au niveau... Parce que le cerveau, parce qu'elle avait fait aussi tout un, un protocole alimentaire, justement, mmh. suite à ça pour redynamiser sa flore intestinale. Donc, mmh. énormément de travail là-dessus. Comme on parlait tard des enfants autistes, mmh. donc, cette technologie est très développée au Canada depuis 25 ans. Euh, les enfants autistes, ils font des protocoles de 45 jours. Donc, on a des études de Miami qui ont fait des, grands, des grandes études là-dessus. Mais c'est toujours couplé avec le deuxième cerveau qui est l'estomac. Ce qui permet que en fait, l'enfant va, va gagner en motricité, va gagner au niveau cérébral, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus calme. Alors, tu parlais d'un exemple, un euh, petit garçon très actif, mmh. euh, je me dis jamais il va rentrer dans le caisson, donc il est quand même rentré avec son papa, parce qu'il vient toujours faire un essai au centre, avant de, de faire la location, pour être sûr que tout se passe bien en plus on a fabriqué une petite lunette ce qui fait que le parent maintenant et l'enfant respire 97% avant on n'avait qu'une sortie maintenant on a réussi à faire ah, donc deux avant, sorties avant il n'y avait que l'enfant et que le enfant, papa voilà. qui était dedans voilà. et là vous avez mis les deux personnes les, voilà. Comme les ça les parents, les parents peuvent aussi en, en profiter mmh. ça c'est quelque chose que pour moi qui était France, que je m'en sers avec ma fille et euh, parce qu'elle a fait une alors pardon à ma fille parce que je connais jamais ce que c'est, elle a fait des, des micro fissures de son pied au niveau osseux et le professeur ne voulait pas euh, l'opérer. Donc on a fait la, la chambre hyperbare pour remonter le cartilage au niveau de son pied. Donc c'est là que je me suis dit moi je suis dans le caisson avec elle. Euh, J'aimerais bien respirer autant et d'avoir les bénéfices euh, de la chambre hyperbare. Donc voilà. Donc le, le fait c'est que euh, le protocole alimentaire est vraiment très important euh, parallèlement avec euh, ce système-là. Donc, c'est vrai que quand ça dure longtemps, faire tous les jours que je, je revenais sur un petit enfant autiste, au bout d'un mois, euh, enfant très actif à la base, euh, au bout d'un mois et demi, je suis allé le voir, j'ai ouvert la porte et il m'a fait un gros câlin. Mmh. Là, et les parents, euh, j'ai vu la petite larme parce que c'était waouh, c'était euh, vraiment fabuleux. J'invite même les internautes à aller euh, sur Internet et taper... Chambre hyperbare. alors nos confrères sont plus pointus euh, au Québec, ça fait 25 ans, ils ont des retours. Il y a des mamans qui ont écrit des livres aussi, comme quoi leur enfant avait été sauvé par euh, la chambre hyperbare. Euh, récemment, euh, ça a été vendu euh, dans le 61 à une famille. Euh, on parle aussi euh, de tout ce qui est, euh, en fait tout ce qui va être neurologique, c'est vraiment bon pour le cerveau, pour les enfants autant pour les adultes. J'ai des gens de 70-80 ans qui viennent le week-end et qui ont fait un AVC, et suite à cet AVC, ils viennent faire une fois par semaine de la chambre hyperbare. Et donc, ça, ça leur apporte quoi Ça leur apporte, ils, ils sont, au niveau de leur cerveau, ils sont beaucoup plus détendus, ils, ils sont moins fatigués à lire. Alors, on ne peut pas faire plus avec eux parce que Vu leur âge pour l'instant, ils habitent loin, donc ils viennent une fois par semaine à Paris. Mmh. Euh, mais voilà, sinon, on pourrait faire un protocole de 5-6 jours, ils auraient des bénéfices encore plus euh, plus Ah importants. oui, donc c'est. Parce que moi, j'en ai fait une de temps en temps jusqu'ici, donc c'est serait bien que je teste euh, tout Un les protocole jours de voir. 6 jours, voilà, mmh. tout à fait. C'est pour ça que nous, sur nos promo, sur nos protocoles, on fait 5 sessions plus la 6e offerte. Ah. Ce qui est, parce que justement, ça va donner. Parce qu'on s'est aperçu avec nos confrères d'Espagne, le retour justement de nos confrères d'Espagne, que des fois, la cinquième e session l'effet était là, mais pas encore mmh. basculé vers le grand effet. Mais avec la sixième... Le grand donc, effet. Le grand effet. <rire> on va le dire comme ça. Mais disons que le ressenti final sur la sixième sé séance, euh, vraiment, était... on a eu un monsieur qui avait fait une, euh, des migraines chroniques, mmh. qui est venu euh, de Brive, euh, et qui euh, justement n'avait pas accès au protocole médical parce qu'il n'était pas, pas assez malade pour pouvoir accéder à cette technologie. Mmh. Et c'est le professeur de Bordeaux qui nous l'a envoyé. Donc un professeur ouvert d'esprit... Euh, de, du CHU de Bordeaux. Et euh, au bout du sixième jour, on a dû lui envoyer un SMS euh, pour lui dire qu'il avait une séance encore, parce qu'il avait oublié notre séance, parce qu'il avait tellement bien dormi les deux jours d'avant, qu'il était détendu, il avait complètement oublié euh, sa dernière séance. Donc ça, voilà, voilà des effets vraiment concrets euh, qu'on a. Euh, voilà, c'est fabuleux, quoi. Et, euh, et j'avais vu euh, l'autre jour un... Un jeune homme qui avait fait un burn-out et qui était vraiment, on ouais. voyait qu'il était faible. Et là, il est très faible parce qu'en plus, alors, on revient encore sur ce fameux protocole alimentaire. C'est qu'il euh, il il avait perdu, euh, je dirais, presque un tiers de sa masse corporelle, ce qui est énorme. Il avait perdu combien de kilos Je ne sais plus, je dirais une bêtise, mais euh, tu l'as vu, il, ouais, était il était vraiment… Très, très... Et, et donc, euh, quand il m'appelle, il m'appelle souvent à la dernière minute. Euh, quand il a une crise, quand il est vraiment dans l'angoisse. Et il faut que soit il mange avant, soit il mange juste après. Mais il a toujours une demi-heure, trois quarts d'heure de battement pour justement pouvoir... Euh, et ça lui fait un bien terrible. Même des fois que 45 minutes, ça lui fait un bien terrible. Ouais, Est-ce qu'avec certaines personnes, tu vas avec précaution dans, comme dans ce cas-là Toujours. En fait, euh, l'accompagnement, il n'est pas stéréotype. C'est vraiment un accompagnement euh, vraiment euh, individuel. Euh, comme tu as pu le voir la première fois, je fais très attention aussi pour la montée en pression au niveau des oreilles. Qu'on a un peu l'effet comme euh, euh, dans l'avion, quand on descend ou qu'on monte au niveau de l'oreille. Donc bon, là, on a des techniques pour compenser. Donc on ferme la bouche et nez, on souffle très fort. Mmh. Euh, là, on va avoir des petits bonbons sans sucre pour justement sucer le bonbon, tout ça. Euh, Avant-hier, l'enfant autiste, euh, on a dû faire des paliers, c'est-à-dire à chaque. Euh, oui, c'est un autre enfant autiste qui, qui, est est venu, qui est venu tester. Différent de tout à l'heure. Voilà, euh, complètement. Là, c'est vraiment euh, c sa première séance. Donc comme il avait un peu mal aux oreilles, donc nous, on. on moi, j'ai la bêtue, donc il touche son oreille. Donc, on, on, on a arrêté la machine. On a attendu que ça, ça, ça passe un peu. On l'a fait parler, bailler. Une fois que c'est là, on est remonté un petit peu. On a arrêté la machine jusqu'à ce qu'on atteigne notre pression de 1.3. Et à l'issue, on a pu faire la séance qui a duré une heure. Tu vois, il y a Jennifer qui est venue, euh, qui est venue la dernière fois. Elle dit « J'ai testé, c'est génial. On se sent plein d'énergie et une sensation de plus grand poumon. Bien-être total avec des petits cœurs. » Merci à Jennifer. Non. Donc euh, voilà, bon, un retour en direct. Voilà, non, euh, c est, c est, encore une fois, ce n'est pas un produit magique. Il faut savoir que c'est une technologie du XVIIe siècle, donc c'est quand même quelque chose qui n'a pas été euh, inventé hier. Mmh. Euh, L'avantage, c'est que le fait de passer par ce côté bien-être fait qu'on peut aller n'importe où pour l'installer. Euh, mon distributeur France euh, le, a deux thalassothérapies. Mmh. Donc, je, je peux le nommer Ah oui, bien sûr. Donc c'est Kinobé. Voilà, Mickaël, je pense que, voilà, Kinobé. Nous avons eu la semaine dernière, donc Kinobé a eu euh, le, un article dans le, le, le magazine du kiné. Donc ça, c'est très important d'avoir été reconnu enfin par les kinés, par cette technologie. C'est très important de pouvoir vraiment euh, être reconnu. Alors, le corps médical, on n'ira pas euh, le chercher jusque là-bas, mais déjà par des, des, des, des gens quand même qui sont euh, qui manipulent le corps, donc qui sachent vraiment, c'est vraiment très important pour nous, ouais. Donc, il y a les est qui, qui en ont. Euh, on a une clinique du sport dans le sud à Toulon, mmh. euh, qui en a un aussi. Donc, lui, il a toutes les technologies, puisqu'il y a autant la cliothérapie que, que, que nous, maintenant. Oui. Donc, il utilise toutes les technologies. Euh, voilà, donc ça se démocratise tout doucement. Et donc, mmh. euh, toi, là, tu es dans le 15e. Il y a un centre où tu peux recevoir euh, combien de personnes Alors, je peux recevoir trois euh, personnes en permanence. Mmh. Hein, donc, de, du, tous les jours, même le samedi-dimanche, de 10h à 20h. Alors, 20h, c'est la dernière séance qui commence. D'accord. Hein, donc, en plus, sur notre site Internet, on a les, les systèmes de réservation en Oui, ligne. Le, le site Internet est très bien fait parce que c'est par ici que j'ai trouvé, moi. Et j'ai réservé... En euh... bon, quelques clics. Oui, j'ai réservé... Euh... Oui, je me souviens. J'ai euh... fait ce site Internet avec mon webmaster euh, qui, depuis des années, euh, avec qui je travaille, euh, parce que moi, qui voyage beaucoup, je me dis, je suis euh, au Canada, euh, il faut... Euh, il est, ça fait une heure du matin en France, je ne peux pas réserver. Mmh. Donc, là, ça, ça me permet que je suis n'importe où dans le monde, n'importe où. Je suis au bureau, j'ai une migraine. Est-ce que dans deux heures, je vais finir mon travail Est-ce que je peux mmh. prendre une, une séance Voilà. Donc, on a un assis et deux allongés. Et au fur et à mesure qu'on va monter en, en capacité, on aura l'opportunité encore de rajouter deux autres caissons. D'accord. Euh, on pourra aller jusqu'à cinq caissons de Et donc, par euh, du coup, il y a des personnes qui peuvent venir faire une séance dans le 15e ou ils peuvent louer. Et ils peuvent aussi acheter l'appareil Exactement. Exactement. En fait, on a vraiment le, le, de quoi répondre. Euh, on a un rayon de 300 km autour de Paris euh, pour pouvoir louer le caisson. Mm -hmm. On propose ce service. Alors, selon l'endroit, il y a un, moyennant, un petit un petit forfait de, de déplacement euh, en fonction d'eux. Euh, on, on loue entre une semaine à un mois et demi. Toutes nos grilles tarifaires sont sur Internet. D'accord. Toujours. On a une transparence totale là-dessus. Euh, et après, vous pouvez les acheter, bien sûr, euh, donc, ça coûte 12 900 euros hors taxe, euh, ce qui fait à peu près 15 000 euros. D'accord. Voilà. Et alors, il y a Star Wars qui dit, Stéphane, je trouve ça bien. Cela fait remonter les globules et c'est très important pour les maladies type cancer. Et Exactement, ce que j'expliquais tout à l'heure de la dame. Mmh. Euh, alors, il y a aussi une maladie qu'on parle très, très plus, c'est la fibromyalgie. Ah oui. Mmh. Ça, alors, il faut savoir que c'est très, très développé en Israël. Il y a une très grande clinique qui lui fait médicaliser la chambre de terrain. Pour la fibromyalgie. Mmh. Moi, j'ai des clients euh, qui sont atteints de fibromyalgie. Euh, quand ils sortent de, de dedans, ils dorment pendant 2-3 jours. C'est tellement euh, euh, une sensation… Je de pourrais... détente, je pense. Alors ça, parce que ils sont, ça leur brûle le corps en permanence. Ils ne peuvent ouais. pas dormir. Ouais, toujours... Je ne pourrais pas comment expliquer cette maladie parce que malencontreusement… Euh... Ils sont toujours en alerte. C'est ça. Dramatique. Le corps, il est, il est ouais. complètement… Euh... Euh, Déphaser des, des courbatures à, à vraiment se rouler par terre, oui. c'est euh, la migraine, mais versus euh, le corps, corps entier. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ça c'est très très très développé à la fibromyalgie. Nos confrères en Espagne, donc c'est Delta O. Si un jour vous allez à Valencia, euh, voilà, c'est Delta O, nos amis Benoît, euh, qui justement eux euh, travaillent énormément sur la fibromyalgie. C'est très développé en Espagne pour la fille au Donc là, il y a des bons résultats avec la fille. Ah, c on a des études à ne plus quoi en faire, tellement les résultats sont fabuleux. Et donc, ça, on peut les trouver sur ton Facebook Alors, sur mon Facebook, vous me demandez, alors on peut pas tout mettre parce qu'on a tellement que. Mais par contre, on peut nous les demander et on peut les transmettre, euh, les fichiers, ils sont ouverts. Euh. Alors, on a, on a déjà mis quelques, quelques références sur notre site internet. Donc, le, le site internet, il est sous la vidéo, vous avez le lien, c'est oderelax.fr. Et l'Instagram et euh, le Facebook, c'est relax aussi Oui. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur Facebook et découvrir toutes ces études-là, c'est hyper enrichissant. C'est ça. Euh, bah, le, le, en fait, on, est, on a la chance, c'est qu'avec nos confrères, on échange énormément entre nous. Mmh. Euh, comme ça, le premier qui a une information, le transfert aux autres, euh, ce qui permet de pouvoir toujours euh, être à la pointe, surtout pour, euh, pour prouver encore hein, que cette technologie n'est pas d'hier, euh, ce n'est pas euh, du, du, du placebo. Oui, ce n'est pas voilà. quelque chose qui arrive, c voilà, mode, c et puis c après, ça. il s'en va. Exactement. Euh, beaucoup de sportifs, hein, beaucoup de footballeurs, euh, l'utilisent à titre personnel. Euh, beaucoup de basketteurs. Euh, L'équipe euh, des Canadiens de Montréal euh, l'utilise aussi. Enfin, c'est euh, disponible pour nous, monsieur tout le monde. C'est ça, c'est ça. C'est que c'était important. C'est ce qui m'a vraiment convaincu d'aller dans cette aventure. Euh, c'était, euh, au-delà au d'un business, c'était surtout d'avoir un, un produit qui fait de l'effet, quelque chose d'utile. Et c'était vraiment ça qui était passionnant, parce que euh, chaque personne qu'on rencontre, chaque personne qui vient au centre, on leur amène une solution. Mmh. Et ça, c'est... Euh, et surtout, voilà, comme la dame tout à l'heure, euh, Jennifer, a dit qu'elle a été euh, satisfaite de l'effet... Non, elle l'a fait et... qu'une fois. Avec mais une oui. fois, en général, c'est difficile de... Bah, de après, tout dépend, tout dépend dans quel état. Regarde, tu as fait une oui, fois moi, la première fois. Où... Oui, mais la première fois que tu es arrivé pour le jet lag, mmh. boum, tu as eu l'effet jet lag que mmh. tu as recherché. Ouais. Voilà, c'est vraiment... Les gens migraineux, euh, ils viennent une fois, ils seront vite... Euh... Accro ah, Bon, je n'ai pas ce terme-là, <rire> je mais euh, j'en connais certaines qui commencent à devenir accro. Mais euh, euh, c'est simplement le… Euh, alors, y a, y a, je pense qu'il y a, y, a y a un double effet. Il y a le premier effet de l'oxygénothérapie pour l'ensemble du corps. Et je pense que le fait qu'on ait fait des petites euh, cabines individuelles mmh. fait qu'on est vraiment dans une bulle. Et oui, parce que c'est dans des pièces à part et ça, c'est vraiment bien. On n'est pas en open space et ça permet justement que la personne est vraiment dans sa bulle, c'est clair de le dire. Et avec ce casque de musique qui atténue les bruits extérieurs, puisque moi, c'est un casque que j'utilise pour voler. J'appelle ça le oui, casque. Oui, en avion, parce voilà. qu'il enlève les bruits autour. C'est ça. On appelle ça l'anti-bébé qui pleure. C'est comme ça, vous n'entendez rien et vous pouvez dormir dans l'avion. D'accord. Et le fait on a une tablette, ce qui fait que vous avez en plus un son que vous pouvez. Alors, je sais que toi, tu choisis tes musiques. Nous, on propose beaucoup Moi, j'écoute de... des livres audio, voilà. en général. Nous, on propose beaucoup de musique neuronale cérébrale. Donc, c'est de la musique euh, avec des fréquences à l'intérieur. Ce qui permet, euh, comme on appelle ça, si vous tapez euh, « nettoyage de cerveau » sur YouTube, euh, c'est celle qu'on utilise le plus. Euh, voilà, ce qui permet. Alors, j'ai aussi même des gens qui aiment la grande musique. Donc, on arrive à trouver des musiques neuronales cérébrales, de grande musique. Oui, souvent, ça On a du Bach, on a du, du Chopin, euh, voilà. Euh, les gens nous demandent et on, est, on arrive, on a à peu près euh, 5000 morceaux... Euh, 5 playlists euh, divers et variés pour justement apporter euh, toujours ce côté euh, euh, vraiment lâcher-prise. Mmh. En fait, ce qui est important quand on est à l'intérieur de la chambre hyperbar, c'est faire le lâcher-prise. Et pour ceux qui sont trop C'est très compliqué. C'est là où ça va être euh, la, la partie la plus compliquée, c'est qu'on euh, ne pourra pas faire grand-chose malencontreusement. Euh, Quelqu'un qui n'arrive pas à aller dans un IRM ne pourra pas rentrer dans la chambre hyperbar. On a essayé à plusieurs reprises, malgré que, pourtant qu'il y ait de la lumière, hein, il y a de la lumière de chaque côté, il y a des hublots puisqu'on se parle... Au moment où on se met en pression... On demande, c'est hier, dit comme ça Voilà. En fait, en fait, en fait pour ne pas déranger les personnes quand ils ont le casque, on leur demande si tout va bien. Voilà, c'est juste simplement... Normalement, c'est comme ça dans l'eau, mais nous, on aime bien comme ça. Donc, euh, voilà. Et donc, j'ai vu aussi, j'ai testé, euh, tu m'as fait tester euh, le... Le fauteuil, Alors, pour ceux qui, euh, qui sont claustro et qui ne peuvent pas, ils peuvent quand même profiter d'un oxygène sur un fauteuil un, allongé d'une certaine manière en pesanteur. Donc, ça, c'est une technologie française. Mm -hmm. Donc oui, ça, il y a on, cette chance-là en plus. plus. Euh, c'est des Français. Donc c'est un siège en fait, qui va euh, s'incliner ce qu'on appelle en zéro gravité. C'est-à-dire qu'en fait, le corps va être comme un astronaute qui flotte. Ce qui permet qu'en fait votre cerveau va s'arrêter de 50% de réfléchir. De là, on est à 37% d'oxygène, puisqu'on a une petite... Alors là, on ne l'a pas au niveau de la lunette oxygène, c'est juste un petit tube qui va devant. Vous avez une musique neuronale cérébrale qui va vous apprendre à respirer. Alors, ce qu'on appelle le mini-yoga express. Parce que beaucoup de personnes respirent quand ils font une grande inspiration. Ils, font... ils gonflent au niveau de la cage thoracique. Ce qui n'est pas la bonne solution pour quand on doit respirer. C'est au niveau du ventre. Il faut gonfler le ventre. Et derrière le dos, il y a une boule qui fait qu'au moment, moment où la personne, alors un homme ou une femme, est-ce qu'on peut choisir un homme ou une femme. On peut choisir la voix qui parle, qui nous dit, ben voilà, respirer à ce moment-là et tout voilà, ça. C'est respirer. Et, et dans le dos, il y a quelque chose qui se met en place comme un massage, mais ce n'est pas un massage. En fait, c'est une boule qui va vous pousser pour que vous puissiez gonfler le ventre. Voilà, qui va nous faire... Euh, faire le mouvement, faire ça, le ouais. mouvement tout simplement. Et On dit inspirer, expirer, avec une petite musique neuronale cérébrale. Euh, et en même temps, on a aussi euh, une partie qui chauffe le, le, le haut du dos. Donc, ce qui permet. Donc, en fait, on a cinq technologies. Alors, qui va être un petit peu moins puissante qu'une chambre hyper barre. Hein. Ça, c'est parce que là, on n'est pas enfermé. C'est juste pour 10 minutes, en fait. En plus, ça ne dure que 10 minutes. Mais ça fait du bien. Hein. C'est-à-dire, quand vous avez vraiment un coup de mou, euh, quand vous êtes euh, complètement euh, vidé, vous avez fait une mauvaise nuit. Par exemple, moi, je me suis levé très, très, très, très, très tôt ce matin et euh, j'étais épuisé à 4 h de l'après-midi. J'ai fait 10 minutes de mon siège. Et voilà, je suis à fond euh, cet après-midi euh, pour voir parce que c'est vraiment euh, le casque, encore une fois, euh, à lâcher prise totale. Parce que la dernière fois, quand tu me l'as fait tester, je venais faire ma séance d'hyperbar et tu dis « attends, je vais te faire tester un truc avant ». Et j'ai testé, mais après j'étais au taquet et d'habitude, quand je fais, euh, je vais dans le caisson hyperbar, moi je dors, je me régénère totalement. Et là, en fait, jétais euh, surexcitée. Je n'étais pas euh... surexcitée mais j'étais bien présente et j'ai pas pu me reposer… Et en fait, après, j'ai compris que c'était parce que j'avais fait du fauteuil avant qui m'avait déjà régénéré, peut-être en, fait, en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Alors, ça, le siège s'appelle Eau de chair. Mmh. Alors, pareil, encore une fois, on est en train de, de travailler pour pouvoir donner. C'est que le siège, vous pouvez le faire au centre, tous les jours, sans réservation. Mais aussi, on va le louer. On peut louer ce siège, surtout pour les bureaux, pour des gens qui, dans leurs entreprises, parce que la tablette, en fait, on la programme et il y a juste deux boutons à appuyer. Il y a juste deux boutons, on s'assoit. On met le casque, alors on a un petit bandeau sur les yeux parce que ça permet d'être dans le noir, c'est beaucoup mieux pour, pour le cerveau. On met le petit et on s'en sert tout seul. Mais tu as dit aussi que c'était bien pour les thérapeutes, enfin ceux qui avaient des centres, des choses comme ça. C'est ça. Alors, au de chair, on, on s'en sert surtout beaucoup parce que c'est du one shot très rapide, de régénération rapide. Mm. Euh, pour les thérapeutes, c'est plus la chambre hyperbare. Oui, d'accord. Parce que là, donc, on est. Vous parler des centres esthétiques, des choses comme ça Alors, Les centres esthétiques, bien sûr. Donc, quand euh, on patiente, c'est intéressant d'avoir. C'est ça. Intéressant voilà. un en fait, pa partout où on accueille du public, on peut faire ça, dure 10 minutes, c'est pas bruyant en plus. Euh, c'est un gros fauteuil, ça fait un mètre de long sur un mètre de large. Il euh, n'y a rien d'exceptionnel. De, rien on est bien installé en plus dedans. Ouais. On est bien. Euh, donc, euh, c'est vraiment un siège aujourd'hui qui est vraiment un palliatif sur les coups de mou euh, dans une journée. Euh, des gens qui ont mal dormi, parce que quelqu'un qui a mal dormi, qui arrive au bureau et à 10h qui a le coup de barre, parce que vraiment euh, la nuit a été vraiment très courte, voilà, un petit coup de siège, euh, ça dure 10 minutes. Euh, au lieu d'avoir le café et la cigarette, eh ben, c'est 10 minutes dans le siège de relaxation complète euh, pour redémarrer. Donc ça, c'est un siège. Alors, c'est les Français, hein, c'est des, des gens de Montpellier qui ont le concours Lépine 2016, mmh. en plus. Donc, en plus, euh, et on s'est ouais, rencontrés. Laurent euh, les avait rencontrés. Voilà, c'est ça. donc et pour moi, c'était la technologie par rapport à, à compléter dans mon centre pour justement les gens qui sont claustrophobes. Mmh. Ça permettait vraiment d'avoir une technologie à leur proposer avec des effets aussi très avancés pour qu'ils puissent vraiment… Euh... Bah, se régénérer C'est ça, peu, quoi. Ouais, ouais. tout à fait. Et euh, bah donc voilà, bon, déjà c'est génial que tu puisses nous partager tout ça et qu'on bah, puisse merci. avoir cette connaissance pour avoir accès à des nouvelles choses si un jour il nous arrive des choses ou maintenant qu'on a envie de, de mieux dormir ou mieux de récupérer. Parce que l'eau, l'oxygène, le sommeil, tout ça c'est hyper important. Et puis Stéphane, il nous accueille toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance. Donc c'est génial d'y aller. Merci. merci. Alors, si on fait un peu d'humour, c'est aussi bon pour la libido. Ah, d'accord. Donc ça, on a, on a mis aussi une étude sur, sur notre site. Oui, c'est vrai. Tu m'avais montré un document à voilà, ce sujet. Allez, oui. Parce qu'en fait, il euh, y a même une étude, je crois que c'est en Australie. On n'a pas encore eu euh, exactement le, le, le retour. Mais ça, il travaille que ça remplacerait la petite pilule bleue bah, pas pour les mal. hommes. Pas ce qui mal. serait, euh, et surtout, naturel. Mais de toute façon, ça agit sur tout l'ensemble du corps. Quoi qu'il se passe, qu'on soit en santé ou pas en santé, il va, sur, il va forcément se passer des choses. Tout à fait. Hmm. Voilà. Et est-ce que vous avez d'autres questions avant, avant que Stéphane nous donne le mot de la fin parce que tu vas nous donner le mot de la fin. Ok. Euh, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Non, je crois qu'on a... On a. fait J'espère qu'on a donné envie, même si avec tout ça Star Wars, il ne s'est pas endormi. Euh... Oui, elle dit avec tout ça <rire> on, on dort. dort. Et donc elle dit rire. <rire> oui, oui. Donc, vrai euh, que... non, mais c'est vraiment euh, voilà. S'il y a des questions, je. Oui, je crois que soit ça va venir dans quelques secondes. La maladie de la Lyme, c'est bon aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est aussi, j'ai une dame qui vient aussi, qui a la maladie de Lyme et qui vient le faire aussi, oui. Donc, euh, c'est parce que la maladie de Lyme, c'est encore une maladie qu'on vient simplement de découvrir, hein, puisque même si elle existe depuis tellement d'années, mais qui est vraiment mise en avant aujourd'hui. Oui, oui, ça permet. J'ai une dame qui est venue de... Euh, elle fait 300 km tous les jours. Elle est venue euh, par le train pour justement faire la chambre hyperbare pendant cinq jours, oui. Mmh. Elle était contente Prêt. Très, très très, ça, elle, elle arrivait à mieux dormir euh, encore une fois hein, euh... Ça veut dire qu'on est tout le temps fatigué ça C'est quoi cette maladie euh, Oui, c'est mal oui, le corps qui, qui perd toute, ses, euh, toute ses, sa ses défense forces. immunitaire mmh. et complètement et, oh, oui, c'est une maladie qui est vraiment très violente D'accord, donc euh, voilà les amis alors il y a Stéphane qui dit c'est super, pourra-t-il donner le lien vers votre site Oui, c'est sous la vidéo je veux, et puis pour Facebook je vais vous mettre ça juste après dire quelque chose euh, Oui, ce qui est très important, et c'est une chose sur laquelle je suis vraiment un peu... c'est qu'on est toujours accompagné d'un de notre professeur, ouais. ce qui fait que si on a un doute euh, sur une pathologie euh, auquel on ne la maîtrise pas forcément, on demande toujours l'avis de notre professeur avant de faire faire la chambre hyperbarque. Il y a quelques contre-indications aussi. Il faut dire que ce n'est pas, pas pour les femmes enceintes. Oui, bah c'est logique. Voilà, il y a plusieurs, plusieurs contre-indications. Donc, bien les lire. Infection euh, de l'oreille interne, deux, trois petites choses comme ça. Donc, bien lire les contre-indications euh, là-dessus. Ok, super. Donc, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gwenoline TV et à partager. Et bien sûr, vous pouvez aller visiter le Facebook, le site de Stéphane. Donc, ça s'appelle... O2 Relax, donc la lettre O, le chiffre 2, relax.fr. Voilà, on vous embrasse et on vous dit à tout bientôt pour les prochaines conférences. Bye bye